qui me rendent vraiment heureuse au travail, c'est parce que je travaille avec mon amoureux, parce que je peux porter des pantoufles et avoir mon chat sur moi quand je veux, parce que je travaille de la maison. Ce qui fait aussi que euh, j'ai un horaire euh, très flexible, donc j'ai une grande liberté euh, de pouvoir travailler euh, quand j'ai besoin ou quand j'ai besoin de me reposer. Donc, euh, c'est pour ça que mon travail est extraordinaire. Les à travailler What are um, work-life balance, money and challenge? What makes me happy to work is to work with the world, with other people who will inspire me a little bit. It's the sharing of ideas and information. I like my work particularly because it's in the sector where on donne des livres et projets qui, qui, qui, qui font du bien pour la ville, c'est de, de logements abordables. Et puis, euh, j'ai étudié dans le même domaine, donc je n'ai pas gaspillé mon temps et mon argent en faisant une un, un étude non liée. Voilà. Le bonheur au travail pour moi, c'est de partir le matin avec le SMILE et d'être contente de retrouver mes collègues de travail parce que être bien dans son environnement de travail est important pour moi. C'est aussi la confiance que l'on m'accorde dans les projets que l'on me confie, en me donnant un cadre, un objectif final, mais surtout en me laissant la liberté de m'exprimer, de créer et d'échanger avec mes collègues pour euh, mener à bien ces projets. Et puis c'est d'être dans l'action, euh, dans l'action pour faire progresser mon entreprise, mais aussi pour progresser moi-même, Monter en compétence parce que la routine et l'ennemi sont pour moi la pire des choses dans la vie.